Comment plonger sans perdre tes lunettes et accessoirement comment prendre un bon départ. Et c'est un problème qui est très ennuyeux. Alors en eau libre, ça peut t'handicaper et te faire perdre du temps, mais dans les courses en bassin, ça peut carrément mettre à l'eau ta course complète. Et au menu de cette vidéo, comment positionner correctement tes lunettes pour éviter qu'elles qu sautent au moment du plongeon. On va voir également euh, comment positionner ta tête, tes bras, pour non seulement bien entrer dans l'eau, mais également éviter justement que tes lunettes sautent. Et enfin, Camille va nous partager son astuce qu'elle utilisait en compétition pour éviter de perdre ses lunettes. T'es prêt C'est parti Et La première chose à éviter, c'est de placer l'élastique de tes lunettes au niveau de la nuque. Si tu le mets ici, les grandes chances qui peuvent se produire finalement, c'est que l'élastique plus les lunettes glissent et elles se retrouvent rapidement au niveau de ton cou au moment du plongeon. En revanche, en plaçant tes lunettes un peu plus haut au sommet du crâne et surtout si tu as des cheveux comme Camille, tu vas pouvoir les caler juste au-dessus du chignon et là tu prends déjà beaucoup moins de risques de perdre tes lunettes au moment du plongeon. Il existe une seconde variante. En fait, tu vas utiliser deux bonnets tu vas placer tes lunettes au même endroit sur le premier bonnet et tu vas ajouter un second bonnet par-dessus pour protéger finalement l'élastique et éviter que l'eau vienne le pousser et le descendre en bas jusqu'au niveau de ton cou. Attention, ce n'est pas parce que tu utilises deux bonnets le jour de la compétition que tu es garanti que les lunettes ne vont pas tomber en dessous de ton nez au moment du plongeon. Ça, comme n'importe quel… Euh, essai comme n'importe quelle solution, il faut absolument la tester à l'entraînement avant de se présenter le jour J. C'est exactement pour ça que euh, la NASA fait des répétitions avant de lancer une fusée, c'est exactement pour ça qu'il y a euh, des simulations d'alerte incendie quand tu es au collège ou au lycée, c'est pour répéter, pour être prêt le jour J. On a vu comment positionner tes lunettes mais ce n'est pas le seul paramètre il est également ultra important de maîtriser le plongeon car un mauvais plongeon ça entraîne probablement beaucoup plus de chances de perdre tes lunettes au moment du départ et pour effectuer un bon plongeon tu dois avoir une position hydrodynamique avec la tête qui est bien rentrée entre les bras le menton presque collé à la poitrine et surtout tu dois entrer par le dessus du crâne on a fait une vidéo à ce sujet sur les plongeons que tu peux consulter en cliquant juste ici. Et Si tu devais retenir qu'une seule chose sur les plongeons, c'est que tu ne vois pas l'endroit dans lequel tu vas entrer dans l'eau. Ton regard est orienté en dessous de toi, tu as le menton collé à la poitrine et si tu vois l'endroit où tu entres dans l'eau, c'est que ta tête est relevée et à ce moment-là, tu risques bah, de prendre soit un plat, soit d'avoir l'impact de l'eau directement sur les lunettes et c'est là que potentiellement tu peux les perdre. Alors je viens de te partager à l'instant trois astuces, maintenant on va poser la question à Camille parce qu'avec toute son expérience en compétition, elle a également ses propres solutions. Mon astuce pour la compétition, c'est d'utiliser des lunettes différentes de l'entraînement. Donc ça c'est mes lunettes d'entraînement, vous voyez le petit élastique, il est vraiment très très très lâche, donc quand je le mets sur ma tête, hop il me sert vraiment pas beaucoup et ça me permet de faire un entraînement de 2, des fois même 3 heures sans avoir les grosses marques de mouches à la fin ou d'avoir les yeux complètement boursouflés tellement ça sert. Et donc mes autres lunettes de compétition, je les ai pas là, mais c'est des autres lunettes avec un, de la ventouse un petit peu. Les lunettes spéciales de compétition, il me semble que c'est des speedo, je sais pas si j'ai le droit de dire et euh, l'élastique est beaucoup beaucoup plus serré, limite ça fait mal aux yeux mais c'est pour des petites compètes, enfin des, des petites courses donc ça ne dure pas longtemps donc c'est pas grave si je vais faire par exemple des compétitions en eau libre je vais soit utiliser celle-là que je vais resserrer ou soit j'ai utilisé mes lunettes de compétition que je vais desserrer un petit peu pour que ce soit un peu plus serré que les lunettes d'entraînement mais un peu moins serré que les lunettes de compétition Et que faire quand, malgré toutes tes précautions, les lunettes S'échappent ou elles se remplissent quand même d'eau. Alors ça arrive à tout le monde et même aux meilleurs. Dans cet extrait, c'est Sarah Sostrom, l'une des meilleures sprinteuses de l'histoire, qui perd ses lunettes. Alors quand c'est sur un 800 mètres, tu as peut-être éventuellement le temps de pouvoir les vider ou de les replacer légèrement pour être plus confortable pendant les 8 ou 9 prochaines minutes. Ça, ça dépend un peu de ta vitesse. Alors que sur un 50 mètres, clairement, tu n'as pas le temps. Si tu replaces tes lunettes, tu peux même carrément aller jusqu'à l'échelle et sortir immédiatement de l'eau. Ta course, elle est foutue et dans ces cas-là, alors soit tu fermes les yeux, soit tu gardes les yeux ouverts, mais tu te concentres sur tes sensations et tu vas jusqu'au bout de ta course, car tu as peut-être quand même une chance de la remporter. C'est vrai que Sarah Sostrom, elle a une certaine marge sur les concurrents, ce n'est pas sûr que tu la gagnes, mais au moins ton coach à la sortie, il te félicitera d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ce format de vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu nous laisses un pouce bleu et ça, ces petites astuces, on en a tous, ça dépend des, des contextes, on a tous nos petites astuces et on adore les partager sur le groupe Facebook Nageur 2.0, si tu n'y es pas encore inscrit, tu peux le faire en cliquant juste en dessous.